La saison 2018 n'est pas encore terminée que je pense déjà à mes semis pour 2019 donc je voulais vous rappeler comment j'ai lancé mes semis début 2018 donc j'ai utilisé cette étagère en réalité j'ai deux étagères de ce type que j'ai customisé déjà une première fois en rajoutant des roulettes pour pouvoir facilement bouger cette étagère donc la remiser par exemple ici dans mon garage quand je l'utilise plus la deuxième chose que j'ai faite, j'ai ajouté un panneau de LED pour pouvoir les éclairer lorsque la lumière du jour n'est pas suffisante et que les jours sont encore assez courts. Et j'ai ajouté ce film réfléchissant sur l'arrière et le côté droit de cette étagère. Et j'ai fait la même chose sur mon autre étagère, mais côté gauche, pour que quand j'aligne mes deux étagères, que la lumière se diffuse beaucoup mieux de cette façon. Le film, je l'ai posé assez sommairement en fait. Avec, j'ai utilisé des scratchs pour pouvoir l'enlever éventuellement. Donc le problème, c'est que, ben, en fait, quand on passe à côté de l'étagère, on a accès au film et donc on peut facilement le déchirer si on a un objet pointu. Autre inconvénient sur cette étagère, c'est la position du panneau de LED. Donc le panneau est au centre de l'étagère et quand euh, les, les semis sont encore très petits, je peux euh, remonter cette étagère au plus près du panneau. Le problème c'est que comme je mets deux bacs de semis euh, sur cette étagère, euh, en fait on a uniquement la moitié du, de chaque bac qui est éclairé quand on, on remonte le plateau au plus haut, au plus haut de la lumière. Donc en fait, pour euh, toutes ces raisons, j'ai décidé de, de faire une version 2 de cette étagère, sachant que la version 0 était l'étagère euh, sortie de, du carton, et que la version 1, c'était justement l'évolution que je viens de vous expliquer, avec les roulettes, le panneau de LED et le film du fond. Je vous remonte mon étagère, débarrassée de ces panneaux de LED et du film réfléchissant. Donc vous voyez, une étagère, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc maintenant, je vais vous montrer l'évolution de l'étagère pour 2019. Voilà, donc il y a un gros changement, comme vous pouvez le constater. Donc Le premier changement, déjà, c'est que le film réfléchissant est appliqué sur toute l'étagère donc la totalité des parties de l'étagère qui vont être exposées au LED ou à la lumière du jour sont recouverts de film réfléchissant ou de scotch aluminium donc c'est du scotch que l'on utilise habituellement pour isoler des, les tuyaux de cheminée pour pas qu'il y ait de fuite dans les conduits de cheminée ça se plaque assez facilement sur le bois ou sur diverses surfaces donc, je vous montre L'extérieur de l'étagère, déjà. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est de l'OSB. Donc, euh, il a l'avantage, en fait, d'être assez léger. Euh, et assez bon marché. Donc, euh, il fait 9 mm d'épaisseur. Euh, ici, il y a des charnières à, à piano la partie droite et la partie supérieure de l'étagère sont mobiles donc je vais vous expliquer pourquoi donc ici c'est un axe de pliage pour, pour très tôt que j'ai détourné pour mon étagère donc contrairement à l'étagère initiale telle que je l'avais modifié dans la version 1 j'avais un film qui était simplement posé autour du cadre en bois en fait, alors que là, le film réfléchissant est plaqué sur le bois. Donc j'ai simplement laissé les trous pour pouvoir ajuster le niveau de l'étagère. Et contrairement à la version précédente, je n'avais du film réfléchissant que sur deux parties, partie droite et partie du fond, ou partie gauche et partie du fond. Ce qui fait que quand j'assemblais mes deux étagères l'une à côté de l'autre, le soleil qui arrivait en face de l'étagère se réfléchissait à l'intérieur des deux étagères, sans être arrêté par, une, par la paroi d'une des deux étagères. Donc là, cette fois, on a vraiment la totalité en fait droite, gauche et fond qui sont recouverts par le film. Autre changement pour la partie LED, c'est que, donc contrairement à la version précédente, euh, j'avais un seul panneau en plein centre de l'étagère. Ici, j'ai deux panneaux euh, par niveau. Donc, idem ici. Et ici, si euh, c'est prévu, je ne les ai pas encore. Donc, euh, je ne les commanderai que l'année prochaine. Puisque, de toute façon, euh, je ne vais pas commencer mes semis avant mars. Donc, il n'y a pas de raison euh, que j'investisse maintenant dans les panneaux que, qui vont me servir que dans euh, plusieurs mois. Alors, pourquoi utiliser deux panneaux plutôt qu'un. En fait, euh, je me suis aperçu que quand je positionnais mes bacs euh, de semis, euh, plus je les remontais, plus j'étais près du panneau et plus la lumière illuminait uniquement la partie centrale et donc la moitié de chaque bac était illuminée alors que le reste euh, restait beaucoup plus dans l'ombre. De cette façon, en fait, je vais bien euh, réussir à à éclairer les, les deux bacs, plutôt que la moitié de, de chaque bac. Donc, euh, alors effectivement, euh, on pourrait se dire que le coût va être euh, important, parce que si je m'amuse à mettre deux panneaux sur chaque niveau, euh, comme j'ai trois niveaux, ça m'en ferait six. Donc c'est effectivement euh, ce qui va se passer. Sauf que euh, j'aurais dû avoir un panneau par étagère comme celle-ci va être également occupée par des semis, j'aurais dû avoir au final le même nombre de panneaux, puisque euh, plutôt que de mettre un panneau par niveau ici, et un panneau par niveau ici, je vais avoir deux panneaux par niveau sur cette étagère uniquement. Alors vous allez me dire, d'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire que les semis ne sont plus, euh, qui se trouvent sur cette étagère ne seront jamais éclairés par les LED. Alors, effectivement, ça pourrait se passer comme ça, euh, sauf que j'ai prévu de partager en fait ces panneaux j'ai mis les panneaux sur une plaque mobile donc en fait là ce sont des charnières à, à tiroir, donc que j'ai utilisé pour euh, pour rendre mobile euh, la plaque donc j'en ai mis trois parce que sinon ça, ça pliait en fait au milieu avec le poids des panneaux et donc lorsque j'utilise cette étagère classiquement face au soleil, je ne vais pas utiliser les panneaux. Par contre, quand je vais vouloir utiliser la partie LED, je ne vais plus utiliser les étagères comme avant, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, mais l'une en face de l'autre. Donc, Comme ceci. Et donc, je vais tirer les panneaux qui se trouvent dans le fond, pour en réalité partager les panneaux de LED, pour que qu'ils se trouvent précisément au milieu de l'ensemble formé par les deux étagères. Donc euh, comme vous voyez, ici j'ai mis une butée d'arrêt, qui permettra de connaître l'emplacement exact du milieu. Donc si mon panneau est trop sorti, quand je vais plaquer l'étagère, il va pousser la rangée de panneaux. De cette façon, je serai parfaitement euh, symétrique, donc j'aurai autant d'éclairage, sur l'une ou l'autre des étagères, et en plus, sur la partie droite du plateau, on, on, on a une meilleure répartition de la lumière également. La deuxième étagère, je vais également la refaire à l'identique de l'autre, sauf que elle sera beaucoup plus rapide à faire, dans le sens où il n'y aura pas la partie panneau de LED. Donc j'aurai uniquement à recouvrir ces deux plateaux de film, comme j'ai fait ici, et la partie inférieure, elle n'existera pas. J'aurai uniquement des butées à apporter, pour pouvoir les plaquer l'une en face de l'autre. En utilisation normale, c'est-à-dire face à la lumière, je vais, comme auparavant, positionner les étagères l'une à côté de l'autre. Donc, Là, j'ai positionné les étagères telles qu'elles seront, il euh, y a une petite différence, cependant, euh, contrairement à, à la première version de l'étagère, euh, c'est que comme j'ai euh, le film qui recouvre cette partie-là, et donc la lumière du jour ne peut plus se propager d'une étagère à l'autre, c'est-à-dire que là, il y a cette, cette plaque qui gêne. D'où l'intérêt des charnières que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est qu'ici, j'ai placé des agrafes, voyez, que je peux j'en ai mis une en dessous donc qui n'est pas visible mais moi je passe le, la main dessus en fait et je, je sens où elle se trouve et en fait voilà il me suffit d'ouvrir l'étagère pour placer la deuxième à côté comme avant donc sur la deuxième ce système se trouvera sur la partie droite ce qui fait que les deux portes se trouveront à l'arrière, de ce côté-là. Et donc, on ne sera pas gêné par la porte. Donc, la lumière, vous voyez, elle passera bien d'une étagère à l'autre. Si le soleil est plutôt par ici, les deux films vont envoyer la lumière par ici. Et donc, elle va traverser cette partie-là. Donc, il n'y aura aucun souci pour que la lumière passe. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite... Tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait ici une partie mobile. C'est pour pouvoir soulever en fait. Voilà. Donc là, le, la plaque tient, il n'y a pas de problème, elle ne va pas me retomber dessus. Ou elle ne va pas retomber sur l'étagère violemment. Donc pourquoi j'ai fait ça Parce que en fait, si je dois bouger cette partie-là la redescendre par exemple en fait ce, ce système d'étagère il faut pousser vers le haut pour pouvoir euh, désaccoupler le, le, le, le panneau ici il y a des petits supports en fait euh, qui, qui s'insèrent dans les trous et qui permettent de retenir l'étagère et donc pour pouvoir l'enlever il faut la soulever donc si j'avais euh, simplement euh, vissé la plaque je ne pourrais plus retirer cette, cette plaque là et donc je pourrais plus la descendre donc c'est pour ça que j'ai mis cette plaque mobile et aussi si je dois faire une maintenance sur le panneau si je dois intervenir peu importe la raison de cette façon je peux toujours y accéder donc là voilà. je reclipse re le plateau et je referme voilà. je referme le dessus de l'étagère donc, lorsque la plaque est remise en place, il suffit de reclipser à nouveau. Voilà. Je refais la même chose dans le bas. Tac, c'est fixé. Donc, je voulais vous parler aussi de, de quelque chose en fait que, que j'ai déjà fait euh, en début de printemps, c'est de sortir mes semis. Alors, le, le problème, en fait, c'est que lorsque l'on veut sortir ses semis, il faut emmener les semis bac par bac. Donc l'avantage c'est que je n'ai que le bac à sortir pour pouvoir emmener tous ces semis. Si je veux sortir euh, tous, tous mes semis, ça veut dire que par étagère j'ai deux bacs ici, deux bacs ici et deux bacs en bas. Donc ça fait déjà 6 bacs. Sur les deux étagères, 12 bacs. Ça veut dire que je sors les, les semis le matin un par un, je les place dehors, et le soir, je les rentre dans la maison à nouveau. En fait, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. C'est quelque chose qu'on qu qu peut faire comme ça une fois de temps en temps, mais si on veut le faire tous les jours, ça devient assez vite rébarbatif. Comment est-ce que je pense gérer la sortie et la rentrée des semis en cas de, de beau temps pour leur faire prendre le, la lumière naturelle et euh, eh bien c'est tout simple en fait j'ai l'intention de sortir mon étagère entièrement c'est à dire sans retirer les bacs euh, qui se trouvent sur l'étagère euh, donc j'ai des roulettes donc je peux euh, très facilement la bouger et en une seule fois la passer euh, par la porte fenêtre et sans trop de contraintes en fait de manipulation euh, cela ne fonctionne que quand la température est suffisante euh, à l'extérieur pour que les semis ne subissent pas de, de coups de froid et donc stoppent leur croissance ou qu'elles soient ralenties à cause des basses températures. Donc, une autre option que j'ai ajoutée après le fait de pouvoir transformer mon étagère en orcerie, donc avec ces panneaux mobiles, c'est une plaque transparente que je positionne devant mon étagère et qui me permet de transformer mon étagère en étagère extérieure. Donc je vais la positionner et je vais vous montrer ça. Donc là j'ai recouvert l'étagère de la porte. Donc vous voyez j'ai en fait j'ai mis une plaque de polycarbonate sur un cadre en bois. J'ai ajouté des poignées pour pouvoir la manipuler facilement à droite et à gauche. Ici j'ai mis en fait des supports pour pouvoir la, la reposer sur ces supports. Et sur le haut de l'étagère, j'ai ajouté d'autres crochets qui me permettent de la fixer. Voilà. Ici. Ici. Et dans le bas de l'étagère. Donc là, moi, je sais qu'elle se trouve au centre. Voilà. Et donc maintenant, L'étagère, en cas de vent, ne bougera pas. Elle est transparente, donc elle laisse passer la lumière du jour. Chaque semis euh, va être euh, exposé à la lumière du jour, sans problème, sans risque de basse température, puisque le, le, le moindre rayon de soleil euh, fera chauffer euh, l'intérieur de l'étagère. J'avais euh, une petite étagère en plastique euh, qui était vraiment très légère, trop légère même pour l'utiliser en extérieur et que je devais lester en fait pour éviter qu'elle s'envole au moins au coup de vent. Avec ce type d'étagère, il n'y aura aucun souci en fait. Euh, vu le poids, ça ne bougera pas, au pire je pourrais euh, essayer de réfléchir à une fixation le long du mur, pour pouvoir la bloquer, pour éviter qu'elle ne tombe, en cas de vraiment de fort vent, mais en temps normal, je n'aurais même pas besoin de, le, de la fixer. Avec cette évolution, j'espère obtenir de plus beaux semis. Et la finalité de tout ça, c'est bien sûr d'obtenir des tomates beaucoup plus tôt dans la saison. Je ferai prochainement une vidéo pour vous montrer la construction de cette étagère. Donc si d'autres personnes sont intéressées pour essayer de construire le même type d'étagère, sachant que l'étagère de départ a été achetée chez IKEA, je vous donnerai le modèle exact de l'étagère. Si vous avez déjà une étagère, rien ne vous empêche d'essayer de faire une adaptation pour votre propre étagère. Il n'y a pas de souci, mais dans ce cas, les dimensions que je vous donnerai ne seront pas intéressantes pour vous. Mais vous verrez quand même la façon dont j'ai articulé en fait le montage de l'étagère. Donc Le principe restera le même, seules les dimensions changeront. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Euh, si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite également à, à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. A bientôt